En une demi-heure, je me suis demandé ce que je pouvais faire là, de, de très efficace, euh, surtout à distance. Puis, euh, je voulais vraiment mettre l'accent sur un aspect, c'est-à-dire la modélisation avec Socrative. Euh, J'ai pris un exemple assez simple, je crois, du point de vue de, de la démarche, Il y en a des plus complexes. Mais euh, je pense que vous allez avoir une bonne idée là, de, de où on, je veux aller avec ça, où on peut aller euh, du point de vue de la réflexion. Euh, Essentiellement, c'est basé sur euh, ce schéma-là que vous avez vu euh, euh, en octobre. Euh, il y a eu des modifications, on a justement, à la suite de commentaires, d'échanges avec euh, des gens, on, on a travaillé sur as, euh, certains aspects, dont le euh, numéro 2 qui a changé, euh, où on a essayé de travailler plus sur euh, l'aspect la, la, rétroaction, euh, justement, de la démarche, euh, où est-ce que, comment Socratif, comment ces outils-là nous donnent en temps réel une rétroaction sur ce que les élèves pensent, font euh, et euh, justement sur, la, sur quoi on, peut, on pourrait travailler. Euh, ouais. J'ai aussi ajouté un élément que je trouvais intéressant sur lequel je travaillais, c'est-à-dire c'est l'idée de, de badge, ou moi j'appelle ça des mentions, hein, pour que ça soit un petit peu plus français, euh, en univers social, donc on a un truc qui s'appelle les opérations intellectuelles, qui est lié aux compétences, euh, et euh, j'ai voulu faire en sorte que ce soit très, très imagé pour un élève, euh, mettre des opérations intellectuelles abstraites, par exemple, je vous dis établir des faits, mettre en relation des faits, euh, c'est assez abstrait d'un point de vue, euh, euh, comme processus, euh, l'intention qu'on qu a avec ça, en fait, c'est de faire en sorte que, on illustre une démarche. On a une démarche, par exemple, sur une opération intellectuelle en, en univers social qui s'appelle « établir des faits ». Et on a explicité le processus de ce que c'est « établir des faits ». On l'a associé avec un, un questionnaire Socrative. C'est un questionnaire qui pourrait fonctionner pour toutes sortes de documents. Donc, euh, je n'ai pas besoin de refaire mon document, mon questionnaire, donc je peux utiliser toujours le même. Puis, ce n'est pas que euh, des questionnaires complexes. On essaie de viser la simplicité, pour que ce soit le plus efficace possible. Mais celui que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est établir des faits, est le plus simple, parce que c'est la, la première des opérations intellectuelles. Et associé à ça, bien, il y a euh, une mention. Donc, si je vous montre rapidement euh, la démarche établir des faits, donc je pourrais, euh, avec mes élèves en classe, l'identifier. Euh, on a même mis des exemples, euh, qu'est-ce que c'est établir des faits? c'est, par exemple, si je lis un texte, j'identifie l'aspect de société touché par le texte, le principal. Euh, ensuite, euh, je dois rédiger une affirmation, donc, pour établir de façon claire le fait, et illustrer euh, par un exemple en trois. Donc, euh, ça, c'est la démarche, l'outil qu'on donne à, à l'enseignant euh, pour qu'il puisse savoir ou s'inspirer, de, de, de notre démarche pour euh, l'enseigner en classe. Avec chacune des démarches, il y a toujours une espèce de canevas, euh, de canevas où l'élève peut s'exercer à faire cette habileté intellectuelle. Et il y a un questionnaire Socrative. Donc, je vous invite, euh, si vous avez Socrative, euh, pas loin, ou sinon taper Socrative euh, dans, dans Google, euh, de rentrer en Student, puis rentrer dans, euh, dans la salle Récitus, je vais partir un petit questionnaire là, qui va vous permettre de voir euh, un petit peu là, euh, ce qu'il y en est. Donc, je vois que j'ai sept, euh, sept personnes qui rentrent. Je vais, plutôt que faire une capture d'écran, je vais vous montrer ici là, euh, le résultat du prof. Parce que euh, je, je pourrais afficher, par exemple, euh, à l'écran, euh, mon, euh, mon, euh, la page là, de l'enseignant, justement, pour pouvoir présenter un peu. Euh, les résultats, puis faire de la rétroaction avec mes élèves. Dans un premier temps, je vous propose ce texte-là, donc, vous allez voir, qui est très d'actualité. Euh, donc, un texte de, de Duplessis. Et ce que je vous demande comme question, en classe, je pourrais faire ça avec mes élèves, c'est essentiellement, de quel aspect il est traité? Si vous avez à choisir un, un seul aspect, donc, euh, pas, je ne veux pas que vous choisissiez les cinq ou deux, là. je veux un seul aspect, euh, l'aspect dominant, ça serait lequel? Donc ici, ce qui est bien, c'est que j'ai un résultat en temps réel. Je ne vous montrerai pas tout de suite, je pourrais, j'ai fait exprès quand j'ai parti, j'ai fait au rythme de l'enseignant, euh, je ne voulais pas montrer les résultats parce que je veux voir euh, où, où ça en est. Et euh, tranquillement, ben, euh, je vois apparaître ici les résultats. À quoi ça me sert comme, comme enseignant? Bien, ça me sert à dire, bien, je vois que, dans le fond, majoritairement, vous choisissez euh, politique, économie, sociale, mais économie est à 50 Donc, globalement, vous jugez que cet aspect-là, ce texte-là, traite en, en priorité, il traite de plusieurs choses, mais en priorité d'économie. Effectivement, il y a un aspect économique qui est traité dans le texte, mais euh, ce, qui est, ce qui est clair dans ça, c'est que Duplessis euh, avait une, une bonne gestion de son... Euh, de son budget, de son portefeuille gouvernemental et payait pas cher à ses enseignants. Donc, euh, ça a bien changé depuis le temps, n'est-ce pas? Donc, ici, simplement, un outil qui me permet, globalement, encore là, je ne veux pas le savoir de façon individuelle, je veux voir globalement euh, ce que ma, ma classe pense, puis me servir de ces données-là. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Euh, deuxième question. Je vous demande, euh, je lis le document et j'identifie les informations, euh, si les informations sont, sont présentes. Encore là, vous avez toujours la démarche. l'élève dans son questionnaire de Socrative. Ce qu'il a comme image, c'est la démarche. Parce que ce sur quoi je veux insister, c'est le processus d'établir un fait. Mais je lui donne toujours un document ici en avant. Donc, avec le document sur du Plessis, et là, mon questionnaire, je l'utilise comme un « Checklist ». Donc, dans le fond, je veux juste savoir... Quand je lis un texte et quand je veux établir un fait, euh, il y a des informations qui sont importantes. Il y en a quatre. Le qui, le quand, le où, le quoi. Est-ce que ces informations-là sont présentes dans le texte? Et simplement, c'est un... Je, là, je ne veux pas savoir... Encore là, ce n'est pas l'idée d'une bonne réponse, mais c'est juste un checklist. Dans le texte, ça se peut que dans certains textes que j'ai, mais je n'ai pas le qui, je n'ai pas le quand. J'ai seulement le où et le quoi. Mais le quoi, je devrais l'avoir assez souvent, là mais euh, ça se peut qu'il y ait des, des informations qui ne soient pas euh, présentes. Et donc là, ça me permet de voir globalement, ben, le texte m'informe surtout sur le qui et le quoi. Donc, euh, j'ai un petit peu d'informations sur le quand, mais pas tellement, effectivement. Le quand serait relatif à, euh, au fait que je sais que Duplessis est à l'époque de, euh, des années 45 à 60, essentiellement. Mais, euh, effectivement... C'est un texte qui m'informe surtout sur le qui et sur le quoi. Donc, du blessé. Mais, l'aspect « quand », il faut que je fasse de l'inférence. Ça, c'est de l'inférence. Je peux le savoir, c'est le « quand », mais ce n'est pas écrit directement dans le texte. Donc, voyez un petit peu, l'idée ici, c'est que j'utilise de l'information pour euh, expliciter la démarche, puis venir euh, confirmer des impressions générales de ma classe. Là, ce que je veux que vous me donner c'est euh, le fait. Je veux que vous m'établissiez le fait qui est vu par ce texte-là. Euh, essentiellement, vous allez commencer par la question. Vous allez m'écrire des choses, vous allez me dire, euh, par exemple, le rôle, la, euh, le rôle de l'État selon Duplessis. Votre fait doit commencer par cette phrase-là et vous allez m'établir un fait. Donc, le rôle de l'État selon Duplessis est, euh, ou je crois que le rôle de l'État de Duplessis est, et vous allez m'identifier le fait donc je laisse euh, 30 secondes pour me suggérer des choses, encore là, je modélise avec vous autres, puis je vais me servir de vos réponses pour essayer de voir si euh, globalement on est, euh, on est dans, dans, dans le même, euh, euh, si, si ma classe fait fausse route, ou euh, je peux me servir des réponses de mes élèves, encore là, moi j'ai caché le nom de mes élèves, j'ai fait en sorte que je veux plus avoir une rétroaction globale sur la classe que euh, d'avoir une rétroaction individuelle, parce que c'est ce que l'outil permet de faire. Donc, essentiellement, vous me dites, euh, le rôle de l'État, euh, si on s'impliquer s'impliquer socialement, donc je pourrais dire, oui, effectivement, c'est un des aspects qui est traité dans, dans, dans le document, mais de façon très, très précise, on a vu que l'aspect dominant, c'est un aspect économique. Donc, je vais aller chercher un fait qui traite d'économie. Donc, une réponse comme par exemple euh, s'investir, euh, euh, le rôle de l'État est de gérer les finances efficacement, ça c'est une excellente réponse. Donc, ce serait un fait très clair. Puis, en lien avec l'aspect qu'on a identifié au départ. Donc, vous voyez, c est, c est, ça me permet rapidement de pouvoir euh, faire de la régulation. Là. Puis, euh, je pourrais vous refaire une, avoir une deuxième question puis refaire cet exercice là j'établissais le fait et ensuite je demandais un exemple. Donc, établir le fait, c'est Duplessis, selon Duplessis, le rôle de l'État, c'est de gérer efficacement l'État, dans les finances publiques, puis l'exemple c'est, bon, euh, l'exemple c'est qu'il n'a euh, pas augmenté les taxes, puis il payait très peu cher ses enseignants, ses professeurs. Donc ça, ça serait l'exemple. Donc là, j'ai une petite démarche de modélisation. Si je vois que mes élèves ont de la difficulté, si je veux faire un autre exemple, j'ai juste à changer mon texte. Je change de texte, je repars un questionnaire secrétif, puis je recommence un quiz, établir, puis bien, je, suis, je suis déjà parti. Là, là je l'ai mis au rythme des élèves. Je pourrais dire à mes élèves, « euh, Là, maintenant, je ne fais plus de modélisation avec vous. » Euh, je vous donne le, le, le questionnaire euh, ouvert, je veux que vous établissiez dans un premier temps l'aspect, euh, si vous regardez si l'information est présente, vous m'établissez le fait, vous me donnez un exemple, puis après ça, on va regarder ça ensemble. Justement, il y a Jennifer qui dit, euh, un seul questionnaire, bien, euh, effectivement, ça, ça sauve du temps. Puis ce qui est vraiment bien, c'est qu'on travaille sur des processus, on ne travaille pas nécessairement sur des connaissances puis j'essaie d'expliciter au maximum le processus, on utilise l'aspect la, séquentiel du questionnaire pour vraiment illustrer ce processus-là. Euh, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, ce qui est difficile dans notre démarche, c'est vraiment de, de, de prendre une opération intellectuelle dans notre cas, puis de voir de façon très, très séquentielle et explicite comment je peux la décortiquer en petits morceaux. Ça, c'est le bout difficile. Après ça, faire le questionnaire, c'est ben simple. Puis vous avez vu, l'administrer, ben ça devient un jeu d'enfant. Donc, imaginez si je suis capable de faire ça avec situer dans le temps, je suis capable de faire ça avec mettre en relation des faits, établir des liens de causalité. Mais là, je, je peux travailler sur des objets très, très, très euh, abstraits avec mes élèves, mais de façon très, très, très concrète en classe. Euh, les allers-retours sont précieux, effectivement, Jennifer. Euh, euh, bonne façon de modéliser. Euh, très intéressant, la versatilité de la démarche euh, de la part de Nancy. Donc j'adore l'idée d'axer sur le processus, ça demande plus de temps pour bâtir le questionnaire, mais comme on n'a pas à le refaire par la suite, on gagne en, en efficacité, effectivement. Puis on travaille d'autres affaires que en quelle année est arrivé Champlain, tu sais, euh, quelle année euh, fondée, euh, Québec, tu sais, est fondé Québec. Donc on est vraiment ailleurs du point de vue pédagogique. Là. Euh, je l'ai donné à deux reprises, cette formation-là, avec des profs, dont une fois, il y avait à peu près 70 profs, là, je pense, dans la salle. Puis, euh, toute la matinée, on était en réflexion, on regardait des exemples de questionnaires, on se questionnait sur les processus. Puis, bon, dans l'après-midi, ils bâtissaient leur propres questionnaire. Puis, euh, ben, ils sont tombés rapidement dans des questions... Euh, euh, de connaissances, mais j'ai l'impression que euh, l'être humain a, a besoin de ça, puis le prof aussi, euh, de, de s'approprier l'outil, il y avait une partie de s'approprier Socrative, mais euh, c'était tellement riche qu'on avait eu comme discussion sur les processus ou comment utiliser les questionnaires euh, le, le matin, que bon, c'était pas grave, mais c'est vraiment d'utiliser de façon différente le questionnaire. Est-ce que les questions sont sauvées dans Socrative ou dans l'ordi? Euh, tout est en ligne, donc euh, c'est. Euh, puis euh, le, le, le mode de partage est un peu. Euh, est, ce, qui, ce qui est dommage de Secretif c'est que je peux pas voir le questionnaire tant que je ne l'ai pas copié dans mon compte. Ça, c'est triste parce que ça, ça, ça donnerait une bonne vision au, au prof euh, de ce que c'est le questionnaire. Vraiment, il faut que tu fasses l'exercice d'avoir un compte, d'aller chercher le questionnaire, puis de l'insérer. À moins qu'il y ait quelqu'un qui a une. Une, une façon de faire. Je ne sais pas si c'était, Mauricio, tu avais euh, une idée là-dessus, mais euh, je n'ai pas trouvé de façon claire de présenter le questionnaire. Donc, pour répondre à Martin, tout est en ligne. Est pas... Puis, Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, question de rétroaction, question aussi de, de trace d'évaluation, ben, tu peux télécharger les réponses de tes élèves, les sauvegarder en Excel en, donc, ou même dans Google Drive. Donc, l'envoyer directement dans Google Drive et là, tu as des traces, euh, c'est de l'information. Euh, moi, je fais attention quand je parle de tout ça avec les profs, je dis que ce n'est pas un outil d'évaluation. Ne euh, faites pas des sommatifs, des examens sommatifs avec ça, là, pour être clair, là, mais c'est des traces qui vous permettent de porter un jugement professionnel de où est-ce qu'il en est, en est votre élève. Si vous êtes réveillé sur établir des faits cinq, six fois avec lui, il s'est trompé les deux premières fois, avec vraiment, puis vous voyez que les quatre dernières, bien vraiment, il s'améliore beaucoup, puis là, il a compris, ben c'est là, là, vous avez là, le jugement professionnel de dire, bien, cet élève-là, établir des faits, il est rendu là dans la vie, c'est ça qui vaut comme euh, point de vue compétence. J'ai fait aussi euh, un outil qui permet rapidement, là, en, en, en, en prise en main, main rapide pour aller chercher euh, un Socrative, donc, euh, l'importer justement dans leur euh, document, euh, puis donner le nom de la salle et tout ça, donc c'est sur le site. Je, vous, je vais vous donner l'adresse. Puis, ben, un, une espèce de démarche, là, comment modéliser euh, en classe justement euh, euh, avec Socrative. Donc, euh, un, aborder l'opération intellectuelle avec un schéma, donc le schéma dont, exactement comme je l'ai fait avec vous tantôt. Euh, je, Ensuite, j'ai formulé une question de travail. Donc, je vous ai demandé quel est le rôle de, de l'État sur mon diplôme ici. Euh, je vous ai donné un document, donc un document de travail sur lequel, que vous avez lu, euh, sur lequel on a travaillé. J'ai utilisé Socrative pour modéliser cette démarche-là. Puis ensuite, ben, je reviens sur la démarche que j'ai illustrée. Donc, euh, il y a euh, Jean-René qui dit « Si tu choisis de ne pas afficher les noms des élèves lors du travail… » Euh, de classe en salle de cours, oh, sont-ils quand même enregistrés dans le fichier? Oui, Alors, tout est enregistré. Donc, même si au départ, quand tu pars dans le questionnaire, tu n'as pas sélectionné, tu as dit non, je veux pas afficher les noms, donc c'est une option possible, euh, tu as quand même les noms. Donc, tu peux porter un jugement professionnel sur les réponses de tes élèves ben, ensuite parce que tu as les résultats. Euh, Nadine, est-ce que tu peux juste m'expliquer, euh, prendre deux minutes? Je, je, je... Je la trouve super, ta démarche, tu sais, puis euh, de, de, de faire, tu sais, il y a beaucoup d'échanges entre le prof et les élèves. Puis là, ben, on pourrait juste ajouter une étape de, de, de tu sais, ça dépend de la gestion de chaque prof, mais tu sais, pour, pour vraiment modéliser la démarche, bien, ajouter une étape où est-ce qu'ils font en équipe avant de passer à le faire autonome. Bande passante, Ben en fait, tiens Nadine, puisque tu es là, tu l'essayais, moi à chaque fois j'ai fait, j'étais à 70, là, puis on n'a jamais eu de problème avec ce côté-là, jamais. Donc, euh, au niveau de la bande passante, là, euh, on n'a jamais expérimenté de problème, puis on l'a déjà essayé, mais Nadine et moi on a fait des animations là, dans les congrès, puis euh, à plusieurs, ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup de, de réseau. Là. Nadine confirme aussi que dans ces tests aussi, il n'y avait pas de, aucun problème. Ben, ce n'est pas de question, c'est plus euh, un commentaire par rapport à une question de Claude Prenette, là dans le, dans le clavardage. Il disait que bon, des enseignants m'ont dit que souvent un élève ou deux ne peuvent pas se connecter dans ce créatif. Donc euh, Claude, euh, juste à ne pas utiliser des applications, je ne peux pas dire pour Android parce que je ne l'ai pas testé là, euh, autant, mais euh, sur iOS, moi, je ne me casse pas la tête à essayer d'installer ou de faire installer l'application. J'envoie les gens sur Safari. Je leur dis m.socrative.com, ils rentrent le nom de la salle, puis euh, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, euh, tranche de vie, euh, mon, sur mon iPad, l'application euh, ne partait pas. Fait que je suis parti à un navigateur, puis euh, j'ai été sur le site. Effectivement, merci Steve de, de mentionner ça, parce que c'est vrai que l'application ne fonctionne pas super bien. Donc, euh, ben, je termine en vous disant euh, que euh, vous pouvez réclamer votre mention «établir les faits ». Euh, mais euh, surtout que euh, tout ça, c'est sur une page que j'ai mise en ligne. Euh, en fait, j'ai mis toutes les opérations intellectuelles, il y en a huit. Euh, il va y avoir aussi des techniques, euh, mais pour l'instant, vous avez euh, les démarches pour quatre opérations intellectuelles. Euh, vous avez quatre euh, euh, Canva ouverts de euh, questionnaires Socrative, mais vous avez tous les badges là pour toutes les opérations.